Pourquoi on fait des logiciels chez Willow La première chose, c'est parce qu'on aime ça. Je pense que c'est notre côté euh, à la fois artiste, euh, on aime créer des choses. À l'étage, vous ne les voyez pas, mais on a des vrais artistes. Et on est aussi un petit peu, même carrément geek. D'ailleurs, R2 pourrait vous, vous en parler, qui nous accompagne tous les jours quand on arrive euh, chez Willow. Et comme on aime ça, eh bien, on est bon dans ce qu'on fait.